Oui, oui, madame la présidente, tout est prêt pour votre déclaration. Oui. Attendu qu'il y a de faibles probabilités pour que la journée du 8 mars suffise aux améliorations attendues, attendu que la dite journée du 8 mars se renouvelle tous les ans, et ce parce que tous les ans, eh bien, le 8 mars est indispensable et nécessaire, n'est-ce pas Attendu que tant qu'il y aura des 8 mars, il y aura des revendications. Et attendu que ça fait déjà trop longtemps qu'on attend. Du coup, moi, Christine dans sa cuisine première du nom, présidente des United States of the Kitchen, déclare « La journée du 8 mars prolongeable, jusqu'à ce que cette journée devienne caduque et non avenue. » Pour faire valoir ce que de droit, bon à partager par tout le monde, par qui voudra, Christine dans sa... kitchen.